Bonjour Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Vous êtes bien réveillés. Vous êtes dans votre lit et vous avez le beau soleil. Attendez, je vais vous le montrer. soleil, là-bas. Bonjour, Monsieur Soleil. Je suis super bien dormi. Que vous aussi bon je veux qu'on parle de l'état mental ok Parce que je, je, je sais que beaucoup d'entre vous vous vous dites que la vie est toujours rose bon merci j'aime déjà merci pour ceux qui ont aimé la vidéo merci pour le partage Le moral c'est quelque chose qui est délibéré ça ne vient pas seul ok garder le moral c'est quelque chose que voilà par exemple tu te réveilles tu ne fais pas attention tu auras les choses qui vont vouloir te décourager voilà j'ai trop de factures euh, ouais. cette chose que je fais depuis ça n'avance même pas euh, qu'est ce que j'aime dans la ville si tu as les pensées qui vont venir hein? Donc, déjà, vous devez avoir des encens. En après je vends les encens. L'encens, tu brûles juste une brindille comme ça. Certes, c'est très fin, mais ça se propage dans toute la maison parce que l'air l'air euh, communique. Voilà. Tu peux brûler ça ici. Quelqu'un il quelqu y a 200 mètres de ta maison. Ça arrive chez lui. Pas qu'il sent forcément l'odeur de ça, mais l'air, ça passe dans l'air. Voilà. Donc, merci pour les j'aime et les partages. Donc, quand tu allumes ça. Vous n'avez toujours pas de son Faites-moi des de likes si vous n'avez pas de volume sur Facebook. Tu as rêvé de moi, on a parlé du blanc avec qui tu es. Je t'ai dit qu'il va venir. Certains disent que c'est bon, certains disent qu'il n'y a pas de son. Vraiment, euh, comment vous être mixé au temps? Bon, je vais continuer. Je disais ceci, vous devez avoir des outils spirituels. Parce que vous allez être attaqué. Et je sais que vous n'en êtes pas conscient. Même si tu vis seul dans ta prise, dans une. Tu es parti sur une île. Là-bas, l'air, tu vas respirer l'air, non? Les pensées vont te trouver là-bas. Et tu ne peux pas voir quelqu'un qui a insuccès, quelqu un certain succès, quelqu'un qui a quelque chose qu'il a accompli, que ce soit quelqu'un qui a eu 50 ans de mariage, que ce soit quelqu'un qui a une entreprise avec 300 employés, 2000 employés, 4000 employés, que ce soit quelqu'un qui a euh, qui est arrivé en Europe, qui s'est battu, a percé dans la France et aujourd'hui il a deux immeubles. La personne va te dire qu'il y a des jours où il a traversé les batailles de pensée. Et votre problème, c'est parce que vous n'avez pas appris à vaincre vos batailles de pensée. Il y a les objets spirituels, il y a les outils physiques. Il y a aussi, les. on avait ça, des mantras, des, des, des, des, des, des routines que tu dois faire. Quand tu, parce que tu, la sens, tu peux sentir. Tu sens quand l'esprit de dépression vient sur toi. Donc là, je rappelle que j'ai mis l'encens. L'encens repousse les mauvais esprits. Si tu n'as pas d'encens, supposons que tu n'as pas pu acheter ça. Si vous, vous avez les églises dans vos villages, là, je ne sais pas trop. Dans les églises, ils vendent des encens. Non. Ceux qui veulent vous acheter aussi chez moi, eh, -E à Makeupé, à Libreville, je vends les encens. En France aussi, on vend les encens. Donc, l'encens, tu vas faire l'effort de le brûler. Même pas que tu dois faire l'effort, les... brûle l'encens tous les jours. De la même façon que la poussière vient dans ta maison tous les jours, tu auras les mauvais esprits qui vont venir chez toi. De la même façon que la télé arrive chez toi, là. Que si tu prends un jeu, tu me vois sur TikTok. Tu me vois sur Facebook. Tu as les mauvais esprits qui vont venir dans ta tête. Donc, il y a des choses comme les bonnes odeurs, les bonnes senteurs. L'eau de colonne aide beaucoup. Parce que ça restaure. C'est un truc que ça fait. Ça change les mauvais esprits. Les mauvaises pensées. Parfois, tu es de mauvais humeur, Tu sens une bonne odeur comme ça. Ça te réveille. Au moins, je te réveille le matin. Lavage au sel, obligé. Lave-toi avec le sel. Sauf quand tu as tes règles. Parce qu'en te lavant avec l'eau salée, ceux qui sont à côté de la mer, tu peux aller puiser l'eau dans la mer. Tu es en train de faire une connexion. Merci pour les likes. Bonjour sur TikTok. Tu es en train de faire une connexion. Tu ouvres un portail. Et pendant que tu ouvres ce portail, tu dois parler. Pour aujourd'hui, je veux ça. Tu peux peut-être te réveiller Parce que l'ennemi ne va utiliser tes pensées contre toi. Il a te dit des choses qui sont réelles, c'est là. Là, as fait, ça fait trois mois. Est-ce que votre relation, moi, encore. Regarde-le. Quitte-le. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, regarde. Est-ce qu'il t'a appelé hier soir? Hum? Alors que peut-être es qu'il est rentré, il était fatigué. Il a perdu son téléphone ou bien. Quitte-le. Arrête-moi ta relation là. Regarde-toi depuis que tu travailles là-bas. Avec le même salaire. Avec le même salaire. Bonjour, mon numéro c'est le 693 50 22 66. TikTok me fait des scènes. TikTok a parfois des. TikTok va te bloquer, va te dire que wow, tu ne euh, euh, peux plus mettre. Tu ne peux plus mettre ton profil. J'avais mis mon numéro mon profil sur TikTok, ils ont enlevé. On disait que j'enfinis les règles de papa, quoi, quoi. TikTok, est, est particulier? 693, 50, 22, 66. Donc, 00, 237, 693, 22, 66. Vous allez le WhatsApp. Donc, quand les pensées vont venir, ce seront des choses qui sont vraies. Regarde. Pour bon, qu'on salaire chaque mois, est-ce qu'il te reste même 50 000 50 euros. Tu travailles chez l'homme là de ce qui t'a même reconnu. Chaque jour t'insulte, tous les jours t'insulte, il t'insultes. Il te paie, il t'a jamais donné le pouvoir. Le commerce que tu fais. Regarde-toi depuis 10 ans si tu n'as pas les papiers. Tu as fait trois demandes de visa, tu n'as pas eu. J'ai reçu une dame ici hier, elle est profite. Je consulte au Libreville, Doala, Abidjan. Je fais des consultations partout, consultations à distance. J'ai reçu une dame, elle me dit. Elle fait trois ans. Elle est partie au Cameroun pour un deuil, je ne sais pas trop quoi. Elle est revenue. Dès qu'elle est revenue, elle a touché la terre au Cameroun. Et Toutes ces choses ont commencé à chuter. Elle a dit elle dort sur le canapé de quelqu'un. Et elle fait un travail que. Elle n'a même jamais rêvé qu'elle pouvait faire ça. Tu commences à 22h, tu finis à 10h le matin. Bois de nuit, sûrement. Tu la vois, tu sens que c'est une, une fille qui a le thème. Tu sens que son thème, c'est encore là un peu. Tu sens que c'est une femme qui s'entretenait. Elle avait un salon de coiffure, elle avait un salon de soins, je ne sais pas trop quoi. Hein. Quand on l'a frappée, elle était qui c'était sa tante. Quand sa ta tante l'a frappé. Maintenant, je vous ai lu des tournomes hier. Ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. t h e Espace g i f t Espace t i d i g g e r Academy. The Gift Digger Academy. Maintenant, je vous ai lu Deuteronome, chapitre 8. Et ça, c'est la parole que je lui ai encore donnée hier. un d'entre vous, hein, Vous avez l'argent, il y a cela. Vous avez l'argent. Actuellement, là, vous avez chuté. Et c'est quand tu es au sol que Dieu veut tester ton cœur. Est-ce que tu vas apprendre à te maîtriser spirituellement? Parce que ta première bataille, c'est dans ta tête. Ta première bataille que tu dois vaincre, c'est que si j'ai l'argent dans ma poche ou il n'y a pas, le matin, je me lève le matin, je me lave, je m'habille, je fais mon bain au sel, je m'habille, je fraude mon vieux lui sur moi. Bonjour, alors comment ça va? Oh oui! Tu te comportes comme si l'état de tes poches n'avait pas d'importance. Voilà votre premier combat. Deuxième, la fidélité au principe spirituel que tu vas apprendre. Peut-être la première fois et deuxième fois que tu étais riche, c'était le hasard. C'était le hasard. Tu t'es woke up like this. C'est quand tu tombes. Dieu t'apprend à écouter tes rêves. Dieu t'apprend à te réveiller. Tu t'assois, Tu prends au moins une cinq minutes. Tu me dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va me faire avancer spirituellement? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va aider quelqu'un sur cette terre Dieu, quelle est ma mission pour cette journée Il te dit, Dieu te dit, apprends à faire le reiki. Apprends à lire les chakras. Apprends à faire le tarot. Apprends. Je ne sais pas, quelqu'un sur TikTok a vu mon bracelet. Oui, ça, c'est le bracelet des voyants. On met généralement sur les deux. C'est ça. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez sur TikTok. Merci. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup d'autres cœurs, merci. Merci, Serzan. Bonjour, Fabi. Bonjour, Munga. Bonjour, Étoile Filante. Bonjour, Leslie. Leslie, ta question est hors de ce que je dis. C'est pour ça que je ne te réponds pas. Bonjour, Marie-Claire. Et Wanne, bonjour. Bonjour, Marius. Bonjour TRM11, bonjour Abdou, bonjour Ezekiel. Merci de partager ma vidéo, merci. Merci Aimé cette marie pour les cœurs. Merci naturellement votre bonjour. Merci pour les cœurs, merci, merci. Et toi filante, merci pour les cœurs. Christelle Nana, merci pour les cœurs, bonjour. Cette pierre, c'est euh, le rose croix. Ceux qui sont à doigt on le ça à doigt En France aussi. Ça, c'est plein de tigres. Bonjour la reine Léa. Bonjour naturellement votre. Bonjour. Vous avez bien dormi? Je vous fais mon joli souris charmeur. Vous avez bien dormi? Je sais que vous êtes réveillé et vous avez toujours les mêmes problèmes que vous avez à 22 heures de dormir maintenant je veux que vous compreniez que vos problèmes là ne vont pas se résoudre seuls. il est très bien ah, naturellement votre bonjour yaoula bonjour hollande vous suivez vos problèmes sont là pour tester votre attitude Les problèmes-là, il y a certaines situations de votre vie qui ne vont pas quitter tant que vous ne changez pas d'attitude. Tu as un problème d'un million depuis trois mois. Jusqu'à ce que tu te lèves le matin, tu dis, mais un million, c'est rien. Un million, c'est rien. Mais attends. Deux semaines plus tard, tu es un million-là, le problème est résolu. Deux semaines plus tard, le problème est résolu. Parce que la montagne qui avait dans ta tête, tu as mis ça terre. Nadia, bonjour. Nadia Soleil. Bonjour, Marie, Maïlis. Bonjour aux nouveaux abonnés. Sur Facebook, bonjour aux nouveaux abonnés. Donc, vous allez avoir des problèmes qui viennent de l'extérieur. Vous allez avoir les imprévus. Et vous allez avoir vos propres pensées qui vont venir jouer dans votre tête. C'est pour ça que la Bible aide beaucoup. Parce que la Bible contient des pensées. Et aussi des motivateurs. Il y a parfois des personnes que, quand tu écoutes, la personne qui te raconter son histoire. Comment elle est partie de rien. il Elle a peut-être souffert et peut traîné sa fille pour aller vendre. Parce Particulièrement, moi, je sais que jamais je tirais la main de ma fille pour aller vendre des beignets quand j'étais en Angleterre. Des nuits où je passais le temps, je, quand je faisais, je devais peindre les maisons que je louais. Je faisais la peinture moi-même. Je décorais moi-même. Je mets Napoléon Hill pendant que c'est en train de jouer. Ma fille est là, elle se bat aussi avec son petit pinceau là-bas sur le sol. Moi, je suis en train de faire les murs. Je pouvais prendre trois semaines pour faire une maison de cinq chambres. Pendant ce temps, je travaillais plus sur mon mindset. Ma tête, tu m'es pensée. Parce que ce que tu gagnes, ce que tu connais et ce que tu fais, ce que tu crois que tu peux faire, c'est en fonction des pensées que tu as dans ta tête. Donc j'ai dû m'exposer, tu dois t'exposer aux vidéos et aujourd'hui on a l'avantage qu'on a plein de vidéos en ligne. Tu peux rester à Bamongou, tu restes au fin fond de Pointe Noire ou le Port Gentil. Tu regardes tes clips, tu fait une vidéo à Washington, au Pentagone. Tu, écoutes, tu peux maintenant écouter les milliardaires américains parler. Donc il y a des choses, il y a des pensées que ces gens-là vont nous donner. C'est vrai qu'ils ne donnent pas tout en ligne. Il y a des pensées qui vont nous donner. Règle numéro 1. Ne jamais abandonner. Allez, je lis Josué chapitre 1. Parfois vous croyez que c'est une autre personne qui devait vous encourager. C'est votre boulot de vous encourager. Bonjour Fanous. Sarah, bonjour. C'est toi qui dois t'encourager. Ce n'est pas le boulot de quelqu'un. C'est pour ça que quand quelqu'un t'encourage, t'encourage. À un niveau, c'est la limite. Et quelqu'un ne peut t'encourager qu'à la limite de sa part qu'il connaît. Il ne peut te donner que ce que j'ai. Donc, vous devez développer un mental. Et le mental vient avec les pensées. Les pensées sont prises par la lecture, les audios qu'on écoute, les vidéos qu'on regarde les personnes autour de nous qu'on observe donc tu vas développer ta capacité à voir le bon tu pas tu vois quelqu'un bon ça tu prends le bon dans la personne tu prends le bon dans la personne tu prends le bon dans la personne quand Paul a dit whatever is pure whatever is lovely whatever is worthy of good report let it be let it be let it occupy your thoughts que tout ce qui est pur tout ce qui est vertueux tout ce qui, est, qui est, a, toute histoire que quand on raconte, c'est bien, tu te dis waouh. Il dit que ça fasse l'objet de tes pensées. C'est parce que Paul connaissait, Vous étiez Pierre entre Pierre et Paul. Il savait que les pensées que tu laisses dans ta tête, c'est comme un liquide que tu verses dans la machine à écraser. C'est ce que tu as mis dans la machine qui va sortir de la machine. Donc soyez très méticuleux sur ce que vous écoutez. Voilà la première chose qui vous, qui vous détruit. Et vous devez aussi lire beaucoup de biographies. Les histoires qui encouragent. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez un penchant pour les histoires des gens. Ouais, ils se sont mariés, après il a trompé, après elle a découvert, après elle a mis la, le remède dans sa voiture. Et puis ils sont tous morts. Voilà, une femme, une femme tragique. Il a découvert qu'elle trompait fond père. il est venu, la découper le gars, il a découpé la femme. Après, il s'est a... Chercher ce qui est vertueux. Elle est arrivée ici, elle n'avait même pas 5 francs dans sa poche. Elle a fait quatre boulots pendant ce temps qu'elle étudiait. Après, elle a eu l'accès pour la grande université, là, en ligne. Après, elle a fait six ans au lieu de quatre ans d'études. Elle a eu sa licence. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes avocates. Elle te dit, waouh, moi aussi, attends un peu, mais attends. Elle n'avait pas de papier pendant dix ans. Et aujourd'hui, elle a trois magasins à Paris. Waouh. Moi aussi, je peux. Ça fait seulement deux ans que je n'ai pas de papier. Je peux. Je peux. Que te disent, ah, voilà, elle a fait 15 ans ici. 15 ans. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais le boulot. Maman, regardez. Tu te regardes, tu regardes, ta n'as pas de situation. Ça fait trois mois que tu es là. Tu dis, eh Seigneur. Yes, Seigneur. Voilà les gens qui ont fait 15 ans ici. Yes, yeah, Seigneur. Tu vois que tout voilà, hein, Tu as le choix. Et ça se passe dans ta tête. Bonjour, Ezi. 191. Merci pour vous que... Merci, vous êtes vraiment gentil. Merci. Et il y a aussi une autre attitude, parce que nous tous, on est... Il y a des demandes d'argent sur nous chaque jour. Il y a des demandes d'argent. récemment on a eu une perte de, dans une autre famille. Un, on a perdu quelqu'un de très cher. Et... Euh, se passe d'ailleurs dans deux jours. Et au milieu de ça, je suis en train de faire tellement de travaux dans, dans trois pays oui. différents. J'y reste comme ça, je dis, ah. Ce matin, je me lève, je regarde, pendant que je regardais Madame Soleil, je pense que le Soleil c'est une femme. Je regarde Madame Soleil, elle me dit, hier tu m'as vu d'aller me coucher, donc dit, oui. YouTube, me pointer, je dis oui. Mais tu m'envoies me pointer aujourd'hui, non, je dis oui c'est l'attitude que vous devez avoir. Mais c'est la même Gloria. C'est l'attitude que tu dois leur dire d'avoir. On ne peut jamais mettre une demande sur toi que tu ne peux pas répondre. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous abandonnez rapidement. Vous aimez le confort. Le mois passé, tu avais des factures et des demandes et les engagements de 4 millions. Le mois, si ça monte à 6 millions, ma chérie, lève-toi. Tu portes ton habit. Tu dis, ça va aller. Si j'ai les demandes de 6 millions sur moi, ça veut dire qu'il y a au moins 10 millions dans, ma, dans mon énergie. Si j'ai les dettes de 2 millions, ça veut dire que dans mon énergie, il y a au moins 5 millions. Voilà l'attitude que tu as le matin avant d'aborder la journée. Parce que à tout moment, tu attires par tes pensées. Voilà la chanson de Sia Ah mon stop. Il faut aller lire ses lyriques. Elle dit, je suis comme une poche, je suis comme une poche qui n'a pas de frein. Je suis un, euh, on ne peut pas me briser. On ne peut pas me stopper. Je n'ai pas de besoin de, de, de pile pour jouer. Et elle dit, je suis je instoppable suis aujourd'hui. On stoppe aujourd'hui. On stoppe Vous devez... Parfois, quand on voit les stars, on se dit, ah, mais si, elle a l'argent. Elle a l'argent. Je suis sûre qu'elle a composé la chanson là, un jour où, gare. C'était chaud dans sa tête, toujours là. Sûrement, les paparazzis On a sorti une mauvaise nouvelle sur elle. On a dit qu'elle doit 5 millions de dollars là-bas. Elle a ceci. Elle est restée comme ça là. On dit que mince. Après, dit. Ah, oh, monstre, baba. Parce que vous devez toujours avoir en vous un dernier fil, là un de, une dernière cartouche. Que même si tu n'arrives, tu es dans la rue. Bonjour. Comment est-ce qu'elle peut sourire Elle n'a pas de maison. Elle doit à la gare du Nord. Bonjour, madame. Vous êtes très jolie ce matin. Bonjour. Bonjour. Il y en a parmi vous que c'est dur pour vous de sourire. Hein? Parce que vous croyez que le monde entier vous, vous doit. Tu peux être là qu'on t'a bloqué, quand t'as bloqué de tous les côtés. Mais ta joie La Bible dit que The joy of the Lord is my strength La joie du Seigneur est ma force Ça veut dire que la joie là c'est une puissance Et je ne vais pas vous mentir Il y a des mois de ma vie où ce n'était pas seulement la Bible qui m'a donné la joie Et le mois où je down, Je ne peux pas mettre la chanson là Où je mets là. I came to win To try To prosper, to fly, you came to wait, to survive, to prosper, to rise. Les lyrics là sont très puissants. Je suis venu pour gagner. Je suis venu pour prospérer, pour gagner. Pour voler. To fly. Il y a des moments c'est ça que je dois mettre, pour que ça joue. C'est ça qui me donne la force pas tous les jours que je vais mettre mon meilleur ami. Il y a des jours où pas mon meilleur ami qui me soutient. Où je reste comme ça dans mon esprit. Et vous allez, vous devez aussi apprendre à écouter votre, votre esprit. Parfois ton esprit va te. De toute façon, ça va un peu d'âme Il y a une chanson qui joue dans ton esprit. Ce qui ne te tue pas te rend fort. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, Vous devez comprendre que la nature, l'univers, Dieu, va vous montrer, va vous, va vous parler par plusieurs fois. Quand j'étais seulement à l'église, on disait, ah, ce sont les chansons du monde. Ah, ce sont les chansons du monde. Comment tu peux écouter ça? On voulait que tu écoutes les chansons, ils disaient... Je ne suis rien sans toi, Seigneur. <rire> Seigneur, tu es bon tout. Moi, je ne suis rien. Je suis un pauvre petit cancrélat. <rire> bon, Il faut envoyer les chansons de l'église que tu écoutais allez te coucher et penser sur ta vie ouais, c'est ouais, <rire> Donc vous devez avoir le discernement. Il y a le discernement spirituel. Vois comment ce que tu chantes là, comment ça te fait te sentir. Salma, c'est une très belle journée. Et bon, je vais vous donner la dernière astuce. Quand tu te réveilles, peu importe, même si tu es au deuil, on va l'enterrer ton mari là. Parle -le sur ta journée. Dis is gonna be a good day. Oh, yes, I can feel it. Tu ne sens pas, tu vas te faire sentir. Tu vas te sentir. Oh. Talk yourself into happiness Talk yourself into happiness Vous attendez toutes les paroles des autres personnes qui viennent vous encourager Parce qu'il y a des gens qui sont contents quand vous êtes malheureux Lève-toi un peu, oh, tu as devant tes voisins en chantant Bonjour Tu as l'étoile de la mamie là. Tu as la assuré le ce matin. Ouais, regarde. Je t'ai dit qu'on n'écrit pas la Pourquoi tu as écrit la facture c'est comme ça? Tu as fait les roches sur la facture. Hein? Et vous assurez. Faites ça ce matin, vous allez voir. Quelqu'un va venir essayer de gâter votre bon humeur. Quand la personne fait neutre, écoute, ne, te, te sens, ne, ne, ne, ne, ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Arrête-toi. Ok, il y a quoi? Je fais quoi? D'accord. J'ai oublié cela. Ah, désolé. Excusez-moi, vraiment. J'avais seulement oublié. Ok? Vraiment. Je vais frotter encore les assiettes-là. Ah oui, je devais envoyer plutôt 50 000. J'ai envoyé plutôt seulement euh, 20 000. D'accord, je m'excuse. Je vais aller faire le, le, le dépôt tout à l'heure. Ok? D'accord. Tu finis avec ça. Parce qu'il y a des gens que le matin, on les envoie. Tant qu'ils ne gardent pas ta paix, l'unomie ne sera pas content. Et quand tu te laisses prendre ta paix, malheureusement, il y a beaucoup de personnes mariées que c'est comme ça. Tu es avec ton mari à la maison, c'est comme si vous vous battez. Vous vous battez avec les humeurs. Il va, il sort, il va, tu vas te chanter. Ah, je suis, je suis pressée, je suis en retard au blog. Laisse-moi, tu n'as pas fait mon déjeuner ce matin. Ah, ah, chérie. Parce que quand tu laisses la personne prendre, ta... c'est comme si tu prenais ta bonne humeur, tu mettais dans ses mains. Parce que l'instant où tu vas gâter ton humeur, je t'assure, la personne va devenir plus heureuse qu'avant. Merci pour les cœurs, merci pour les partages, merci Michel pour le partage. Je te dis que hein, la fête des collègues alors c'est grave. C'était pas mieux, pour vous vous travaillez. L'endroit où vous voulez le service, c'est comme la jungle. C'est vous, c'est les gens qui là avaient là-bas une boîte le matin pour sucer. Ils viennent avec la boîte comme ça. Ils cherchent les bonnes humeurs. Bonne humeur, vous. Ils gagne dans la boîte. Bonne humeur, bonne humeur. Oups. Bonne humeur, bonne humeur. Oups. Ils payent qu'à. Mmh. J'ai 23 personnes. Ok, il manque encore 6 personnes. Bonne humeur, bonne humeur. Même vos patrons, il hein, y a des patrons aussi comme ça. Donc, à un moment, tu vas comprendre que c'est comme si c'était une bataille une bataille de parole. Tu arrives le matin, voilà, vous tous vous dites, pourquoi on n'avez pas fait ça? Ah ah! Ah! Quand c'est comme ça, dès que vous vous levez de là. Toi, mais tu repas, tu te reprogrammes. La mais va bien se passer. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Everything I put my hand go walk. My name go open doors. Good news, go locate me. My love go end in shape. If you believe me, say Amen. Amen. Amen. Écoutez, fais-moi le challenge aujourd'hui. Hein. Mettez la musique. Tu fais même 30 minutes de danse. Tu mets les bonnes chansons que tu aimes là. Ouf! Tu danses comme ça. Tu vas comment la mauvaise humeur va quitter sur toi. La mauvaise humeur va quitter sur toi. Hey! I've come to give you glory. I've come to give you praise. I've come to give you worship. I've come to give you worship. Bye-bye. Oh yeah, oh, oh. oh yeah, thank you for life, oh you you for oh of mind, thank you for mercy, God you be so good to me, oh yeah, Jesus so, Jesus so, Jesus so, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. oh yeah, oh oh Écoutez bien, c'est ton devoir. Et vous allez voir que les enfants sont toujours heureux. Quand tu vas rester, si tu as les enfants avec toi, si tu viens avec tu les neveux, mets la musique, tu commences à danser, tu vois qu'ils vont quitter de toute la maison, les coins là où ils sont là, ils vont venir danser avec toi. Les enfants, parfois nous on, on, on trouve l'enfant chanter il est trop content, on va le gronder pour gâter <rire> bonjour Léo <rire> bonjour pourquoi l'enfant c'est trop content mouf qui là bas tais-toi tais-toi euh... écoutez que ouais testez ce que je vous dis ce matin tu dois avoir ta playlist de bonne humeur dès que tu te répètes tu ouvres les yeux Généralement je prends ma douche avec, le, avec la chanson. Quand je me lève, je tiens un petit la faire le matin à la maison en m'apprêtant. Je suis toujours avec la musique. She is just a girl and she is on fire. <rire> après, This girl is on fire. Vous oh. devez avoir votre pied. La plaie, c'est quand tu écoutes. Regarde. En sortant le matin, là, ta tête est comme ça. Looks like a girl that shades of flame So bright she can burn your eyes You better look the other way You can try but you never forget her name Bonjour c'est Serzanne de l'humoriste Écoutez, écoutez, peut-être bien vous donner un secret à votre bonheur que vous ne saviez même pas. Hum. Ah. Il y a certains, tu te mets à prier, tu vas prier pour deux minutes, tu sais, fatigué. Mais tu mets la musique là, tu te sens comment ça te pompe l'énergie dans le corps. Ça te pompe. Parce que l'énergie, la, la musique, sont des vibrations. Sont des, des ondes, sont des vibrations. Bonjour, monsieur Bonapriso 5. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, Douala. Je suis à Douala dans quelques temps. Libreville aussi. Donc, vous pouvez venir acheter des produits aussi. Donc, je vais vous donner les numéros. Bonjour, Annie. Je donne les numéros et puis je pars. ok Douala, le numéro, c'est le 693. 50, 22 66, 6 93, 50, 22 66, 6 80, 71, 0701, Gabon, 07 41, 80 080, 07 41, 80 080, voilà. So bright, you can burn your eyes, you better look the other way, you can try, but you never forget her name. Douala oh, oh, oh, oh, oh. voilà, c'est 693 50 22 66 il n'y a pas de femme de sa vie Bonapriso. Il n'y a pas de femme de sa vie ou d'homme de sa vie. Tu mûris et tu apprends à t'accrocher dans la relation. Tu t'assures que la personne a les bases de ce que tu veux. Si à la base déjà toi, mais maintenant tu transformes. Parce que tu l'as changé. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un, c'est la bonne personne, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu laisses partir la personne. Le pire des regrets, c'est quand tu regrettes ton ex. Si je savais j'étais plus patiente, j'aurais dû attendre, j'aurais dû... Tu n'attends pas, tu quittes le gars, et puis deux ans plus tard, le gars commence à avoir les sous. Il dit, oh, c'était l'homme de ma vie. Oh, c'était effectivement l'homme de ta vie. Et non, tu je n'étais pas prêt. Donc, je pense que le plus important, c'est d'être prêt. Quand tu es prêt, cette personne viendra à toi. Quand tu es prêt, tu sauras... Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur les relations. Parfois, quand on voit les tiktokers, les gens sur TikTok, ils font des vidéos, ils sont heureux. Tu les regardes, tu dis, ah, regardez m'a part de mari, ça y est, son gros ventre. Il y a une dame que je suis souvent sur YouTube, là. Son mari est bien costaud, il a un gros ventre. Elle aime le gros mari, jusqu'à elle est mince. Ils font la vidéo ensemble. Elle a appris à aimer. Et donc, elle aime peu importe. Donc, je pense que la fête d'homme de, de sa vie, là, il n'y a pas vraiment ça aux femmes de sa vie. Quand tu es prêt, la bonne personne se pointe. La bonne personne se pointe parce que tu as pu voir les, les bons côtés de cette personne. Toute personne a les défauts. C'est n'importe quelle femme qui est mariée avec n'importe qui, n'importe quel homme qui est... 20 ans de mariée, tu sais que ton homme a les défauts. Tu as, tu as appris à lire à travers ses défauts. Tu as appris à fa façonner ses défauts. Il y en a qui sont pas prêts pour une relation stable. Il y en a, on a des insécurités à l'intérieur de nous. Il y en a, on est on a nos propres ambitions. Quand tu rencontres quelqu'un, le mariage, c'est volontaire. On reste avec quelqu'un volontairement. On a de la relation se travail. La relation se travail. Tu passes ton temps à quitter, quitter. Tu quittes telle personne, tu quittes telle personne, tu quittes telle personne. Parce que souvent quand tu quittes la personne, tu as sur la prochaine personne, tu commences à voir plutôt les qualités de l'autre. Tu comprenais les qualités de l'autre. Tu me demandais que c'était bien, bien avec ça. Quand tu quittes celui-ci, tu, hein? tu me mon que c'était bien avec ça. Donc, tu as tué là où tu es tu veux, tu veux. Et moi, j'ai compris en fait que tout partait de moi. Je travaille d'abord sur ma bonne humeur. Si je suis de bonne humeur, gars. que tu sois ou pas moi, je suis déjà d'abord. Mm -hmm. N'attends pas que toi tu viens me rendre. Parce que si tu te lèves, tu es heureux. Je suis heureuse. C'est bien. Mais si tu es heureux, je ne suis pas heureuse. Je vais vouloir que tu me rendes heureux. heureuse. C'est pas bon. Oh, C'est ça. On quitte 80% pour aller chercher 20%. C'est ça. Et quand tu as vu sur 20%, tu dis, wow. Wow. I didn't know that. Like, you know what? Thank you. Bye. Thank you. Next. You know. Juste, euh, je pense qu'on devient prête pour euh, la relation. Et surtout, d'accepter ses défauts. Parce que si tu as foiré l'ancienne relation, c'était toi. Je me suis rendu compte un jour, dans ma propre analyse de moi, qu'il y a certaines peurs que tu as, que tu, tu, tu rencontres un gars. Tu rencontres un gars, tu as peur qu'il te trompe. Tu as peur que... Le gars, au moment, ce n'est pas quelqu'un qui trompe. Ce n'est pas un truc Parce que tout le monde peut tromper. Tu as tellement peur que chaque que tu te dis, « Oh, je suis sûr que tu me trompes, je suis sûr que... Tu appelles la tromperie là toi même encore. Le jour de trompes tu le jour de Trump, voilà. Je ne sais pas que c'est toi qui a appelé ça. Donc, il y a certaines de vos peurs. Ça, c'est un truc que Dieu m'a montré récemment. Il y a des peurs qui se manifestent sur tes partenaires. Genre, tu vois que tu avais peur que l'autre te fasse ça, il t'a fait. Tu avais peur que l'autre te fasse ça, tu l'as fait. Mais dans celui-ci, si tu as encore peur. Tu vas attirer la même chose sur lui. Donc, il y a parfois des comportements en nous qui transforment les gens avec qui on est. Avec son ex, il n'était pas comme ça. Avec sa future, il n'est pas comme ça. Mais c'est toi. C'est parfois difficile de comprendre que c'est ça. En fait, non, c'est moi. Hein. Je pensais que c'était lui. Mon ex, là, il est méchant. Il était méchant. Je pensais que c'était lui. Mon, mon, mon père, mon père, c'est lui. Qui... Non. Je dois changer moi-même. Je dois changer moi-même. Je dois être plus Be happier. Be more happier. Aussi vraiment pour les infidélités, je ne saurais te dire que c'est le remède des infidélités d'un homme. ok Généralement, un homme te trompe parce que, il y en a qui c'est chronique, il y en a qui se sentent pas assez avec toi, si j'étais un homme, je le dirais mieux, mais aussi il y en a que tu le repousses, tu le critiques beaucoup, et il se sent mieux ailleurs. Il y a beaucoup de raisons, mon ami. Mais vraiment, je ne veux pas rentrer dans ça. Je parlais de bonne humeur. Donc, on va rentrer dans la bonne humeur. Si tu as ta bonne humeur, même si ton gars te trompe, et que tu as même mis ta bonne humeur ce matin, tu t'en fous de cette trompeurs Il m'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui font les choses pour attirer votre attention. Mais quand vous vous en foutez, alors c'est grave. Il dit, gaye, Mais j'ai une amie là. Oh non, elle m'avait gagné un jour. Un soir, elle me dit, je crois qu'on on avait prié, jeûner. Son mari l'a trompait beaucoup. Elle décidé un jour que, je lui ai dit que si tu décides de quitter l'homme, si je te soutiens, si tu décides de rester avec lui, on va prier seulement pour qu'il change, tu ne vas plus jamais te plaindre. Après six mois, il me dit, un jour, il me dit un jour, il me regarde, il me dit, est-ce que tu sais que tel mois-là, il y a là, six mois, il est rentré. Tu vois le taxi qui m'a appelé, parce que ma copine est en Angleterre. Le taxi m'appelle, qu'il est quitté de Birmingham, il est à la Coventry, ça peut-être à 30 minutes, l'une de l'autre, les deux vies. Là, elle avec ses amis, ils ont fait, après le taxi m'appelle, oui, c'est vous la femme de monsieur qui est dans ma voiture. Il est sourd, je le dépose où On le dépose c'est elle qui paye. Le matin, elle voit sur son habit. Tâche de rouge à lèvres. Mes corps. Elle prend la bière là. Elle prépare sa bonne nourriture pour faire là. Elle est céralée. Elle est céréale donc. Elle, elle appelle tout le monde. Elle dit, allez body. Elle dit baby. Elle a pris sa nourriture préférée et nous ça dans le lit. <rire> Maman, qu'elle m'a raconté ça. Et six mois plus tard, elle a de me parler. Leur, leur couple était déjà en train de s'améliorer. Ils savaient qu'elle elle était très hystérique. Ma, ma copine, elle est gentille. Le jour où j'ai vu la déconnerie de son mari, je suis comme ça. Quand elle commence hystérique, elle n'est pas fatigué. Donc, il était fatigué de bavardage à la maison. C'est pour ça qu'il sautait sont, sans cesse. Mais quand elle venait se plaindre à l'église, elle ne nous disait jamais. Le jour où j'ai vu moi-même, et son mari était très calme, il ne se plaint pas, il ne parle pas. Donc, si on veut rentrer sur les histoires des maris, femmes, j'ai beaucoup d'histoires. Il sait toujours qu'il y a toujours eu quelque chose que tu as fait. Ce n'est jamais totalement, celui qui est parti tromper, ce n'est jamais totalement lui et je suis dit non. Je m'en fout des ça. Je m'en fous de ça. Je m'en fous Alors mettez-vous musique. J'aime beaucoup la chanson. Rihanna a une chanson là. we drink to Yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, Don't let the bastard get you down. Then it around with the nut around. Tu prends une petite bouteille de cognac là. Tu mets la musique à fond. Life so sweet to believe in around miserable. Mm. People gonna talk whether you're doing bad or good. Yeah. Get my dreams on. C'est <laughs> vrai que c'est la chanson pour les gens qui boivent mais bon, je vous encourage pas de boire, ok Je vous encourage pas de boire. <laughs> bon, je vous passe ma bonne, mère. Bonjour la reine Roland, bonjour, bonjour. Je vous bénis, je vous bénis, je vous couvre d'amour, je vous couvre d'amour, je vous couvre de lumière, je vous couvre de lumière, je vous couvre de lumière. Got my drink, got my mind, got my mind, got my ah elle dit que j'ai ma boisson dans ma monnaie J'ai ma boisson dans ma tête, j'ai ma tête sur mon argent. <rire> 10 h 95 dans la nage, je ne ferai pas d'étoile aujourd'hui, je ne parlerai pas d'étoile. Vous Je suis en train de parler de comment garder la bonne humeur. Ok. Tu peux déjà garder ta bonne humeur tous les jours, ça c'est super. Benoît Saudine Bidia, si tu penses que les gens sont censés te donner l'argent. Tu, tu, tu, tu as l'esprit, tu as un esprit qui veut seulement. Tu dis que tu travailles avec les gens, les gens ont l'argent, on ne te donne pas. On ne donne pas l'argent n'importe qui. Pourquoi on te donne l'argent Il faut que tu, gens, tu sois déjà full. On ne donne pas l'argent là où il y, y a manque d'argent. Tu vas te sentir d'abord pleine. Il y en a parmi vous, ne radiez pas le bonheur. On te voit, j'entends. Bonjour, monsieur. Dans ta tête, tu es là. Demande ton argent. Pourquoi je ne me donnes pas l'argent Pourquoi je me donnes l'argent Sois hum, heureuse. Hum, hum. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Ah, oui, d'accord. Ok, c'est avec plaisir. Alors, tu blagues même avec. Si moi, j'étais sérieuse, c'est ce qu'on me donne pour moi jusqu'à. Jusqu'à... Parce que vous la voulez. comme ça, comme ça... Il m'a donné l'argent, hein, inquiète, okay. personne ne te doit rien. Garde ta bonne humeur, tu vas voir. Quelqu'un qui ne t'a pas vu depuis même trois mois va t'appeler pour dire que j'ai ton argent, qui te devait l'argent, on voit comment il ne t'a pas vu. Il n'a pas vu tes statuts, rien. mais tu es resté le matin là, tu avais la bonne humeur. Today is to be a good day. Mm. Mm. Fais ta petite yoga, ta petite méditation. Mets mm. ta petite musique. We'll be all night. Love. Love. We'll be all night. My... Oh. Hey. Oh. C'est parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Si je joue la musique, les ils vont commencer à dire qu'on va couper votre direct, madame. C'est comme ça que Facebook fait. C'est que je vois moi ça ici. I've been drinking. I've been drinking. Hey. Mm. I get picking when I took me, baby. I've been thinking. I've been thinking. Oh. I want you. Right now. Alors l'argent aime le bonheur. L'argent poursuit toujours le bonheur. Toujours, toujours, j'appelle à moi, tout ce qui me revient, je, je reprends ça de l'univers, ça vient. I want you right now, mm. hey. I want you right now. Will be all night, love. Love will be all night. Hey. <laughs> oh my god, do you say you to say, do you say some myself. You know, you know trop la de I eh? que j'apprenne son rap, au sexe, in the morning, your breast will be my breakfast. Il a des bons mots dans la chansons-là. Uh -huh. Bon, vous voyez un peu, non. C'est comme ça que tu remets ta bonne humeur en place. Tu tombes. Tu sors de quelque part on t'énerve, tu, tu sens une boule là quoi ça arrive. Mets ta musique. Tu chantes même toi-même. Tu chantes toi-même. Hum. Ben moi, je ne pense pas. Quand il était libre moi, je sens que si elle te voir moi, je ne vais pas te donner l'argent. Tchao, compris. Bon vous pensez que les marabouts ne sont pas souvent de bonne humeur? Eh? Eh, vous pensez que quoi? Eh? <rire> Pardon, laissez-moi pas. Bye. Bye. Bon. Hum. Mais je ne vous cache pas que j'ai aussi des moments des moments où tout, tout ce que je vous ai donné, ce sont des choses que moi-même j'utilise. Parce que j'ai beaucoup de batailles de pensée c'est que vous aimez quand on vient vous donner les choses on vient vous dire cela que, ouais, non moi tout va toujours bien pour moi, hein. moi euh, vous voyez, moi je suis toujours souriante moi je ne vis jamais de moi moi je n'ai jamais de dépression, moi je suis jamais... <rire> comme ce matin je me suis réveillée. avant de vous, de vous dire que j'ai vu le soleil j'ai regardé madame soleil avant que je regarde madame soleil mauvaise humeur, mauvaise humeur, problème problème, non. Snap pas trop vite. Snap pas trop vite. Tu toises la mauvaise humeur. Il m'en fout de toi. Bon excusez-moi. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Bon, bye bye. Bye. Bye. Bye. Mm. TikTok, bye. Vous ne voulez pas que je parte. Facebook, bye.